Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, l'entrée du Soleil en Cancer pour le premier décan, alors je vous le dis tout de suite, c'est pas votre signe préféré étant donné que d'abord c'est un signe d'eau alors vous êtes un signe de feu, mais ça j'ai déjà dû vous le dire l'année dernière, euh, et ensuite il y a beaucoup de hauts et de bas pendant la période Cancer, alors c'est vrai vous pouvez sur le plan professionnel, faire de, de bonnes affaires, gagner plus d'argent, mais pendant quelques jours, et puis ensuite paf, il euh, y, a, y a un trou, il ne se passe plus rien, euh, vous avez l'impression de stagner, vous voyez c'est... Euh, euh, ça n'est pas euh, comment dire... Euh, une configuration vraiment euh, sécurisante. En outre, euh, il est possible que, euh, en dehors des problèmes d'argent, il y ait des problèmes de jalousie, des rivalités autour de vous, des gens euh, qui sont envieux, qui voudraient avoir ce que vous avez, donc euh, ils vous mettent des bâtons dans les roues, ou alors euh, ils, vous au dé ils vous mettent au défi de faire quelque chose, enfin bref, vous euh, voyez, vous êtes dans un climat un petit peu de rivalité, mais c'est pas pour tout le monde! C euh, ou alors ça va être euh, euh, vous voyez euh, un problème <rire> après l'autre, mais bon, euh, disons que de toute façon, c'est un, le soleil, donc euh, il, il fait un degré par jour, donc une date de naissance par jour. Euh, vous ne serez pas ennuyé très très longtemps. <musique> Deuxième des camps, vous, c'est répétitif. Hein on retrouve cette dissonance entre Jupiter et Neptune qui a marqué votre année, euh, si vous êtes surtout de la fin du décan, et qui est actualisée cette semaine par euh, la présence de Vénus face à vous en Gémeaux qui vient faire dissonance avec Neptune et s'opposer à Jupiter. Alors il va certainement y avoir beaucoup d'exagération de, dans l'air, vous allez amplifier les problèmes, mais est-ce que vous n'aurez pas raison de les amplifier? Parce que au moins ça vous permettra d'y de, de, voir clair, ce que souvent avec Neptune malheureusement on répète les situations parce que on ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte, on ne se rend pas compte de, de, de la façon dont on aborde les choses ou dont on aborde les personnes. Il euh, y, a, y a de la... Vous, vous, vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous faire des illusions, vous pouvez être à côté de la plaque avec un aspect de Neptune, et d'autant plus cette semaine que vous voyez, il y a ces trois planètes là qui sont complètement à côté, à côté de la plaque. Donc euh, bon, euh, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de rester le plus possible en retrait, d'avoir un esprit critique euh, bien bien acéré, et euh, si jamais vous sentez que quelque chose vous échappe, euh, eh bien demandez conseil à quelqu'un de confiance parce que euh, là il ne faut pas laisser euh, les choses euh, partirent toutes seules, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous arriviez au, au moins à garder un minimum de contrôle sur la situation. 3e décan, euh, bon je suis pas sûre que l'aspect dont je vais vous parler euh, va avoir vraiment euh, un impact sur vous, il s'agit d'une conjonction de mercure et de mars, alors déjà ce sont deux planètes qui n'ont pas... Euh, euh, disons que ce n'est pas la planète maîtresse, hein. ce sont des planètes euh, pas banales mais euh, bon, qui, qui ont moins d'importance que la planète maîtresse. Euh, donc mercure et mars sont conjointes en cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un signe non plus très important de votre thème, il est possible simplement que vous ayez à, à négocier quelque chose, et alors bon, vous n'irez pas avec le dos de la cuillère, il me semble. Euh, vous aurez tendance à, à parler euh, de manière un peu dure, un peu franche, pour dire ce que vous voulez tout simplement, euh, pour euh, et puis surtout pour impressionner votre interlocuteur pour qu'il n'ait pas la mauvaise idée de vous contredire ou de, de, de vous refuser quelque chose. Parce qu'avec Mars, il y a souvent une notion de, de refus. La personne ne répond pas ce que vous attendez, ne vous dit pas ce que vous attendez. Donc il est très possible que vous ayez à reprendre les choses, à reprendre la discussion et vraiment à vous montrer euh, le plus convaincant euh, possible. <musique> Deux jours top mardi et mercredi avec euh, la lune en, en bélier, alors vous vous sentirez bien dans votre peau vous vous regarderez avec bienveillance, vous n'aurez pas l'esprit trop critique sur vous-même, et pas plus sur les autres d'ailleurs. Hein? Je vous ai dit que c'était un problème pour certains, mais bon, là euh, on est dans les jours top, donc vous serez euh, euh, aussi euh, dans une volonté de faire plaisir à ceux que vous aimez, de les amuser, de... vous aurez peut-être d'ailleurs euh, une invitation quelque chose à faire euh, qui sera un vrai plaisir pour vous, peut-être vous verrez un bon film à la télé, ou vous irez au cinéma, il euh, y aura euh, comment dire un côté un petit peu récréatif euh, à ces deux journées, alors profitez-en hein, sans aucun scrupule. On se retrouve la semaine prochaine, euh, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, euh, vous allez sur euh, astro-rtl.fr, vous appelez le 3210 ou alors vous allez sur le site du Figaro TV Magazine et n'oubliez pas de vous abonner. <muches>